Alors, t'as prévu quoi pour pack cette année Bah, écoute, j'avais prévu de faire le hackbot, mais. Bonjour à tous À raison de 5 heures d'impression pour cette œuf-là et de 2 heures d'impression pour cette œuf-là, je vous laisse imaginer depuis combien de temps je préparais cette vidéo. J'ai parcouru pas mal de tutoriels et pas moyen de le faire fonctionner. Loser Qu'est-ce que t'as dit, Slide non, non, rien, rien, rien. Ouais, bref. En tout cas, j'ai parcouru des tutoriels où euh, ça incluait des codes à mettre sur l'Arduino complètement différents, des plugins pour Inkscape qui est le logiciel qui permet de euh, contrôler le robot par moyen. J'ai parcouru des tutoriels en anglais, en allemand, en indien. Tu parles allemand et indien, toi Non, je parle ni allemand ni indien, autant vous dire que j'ai été très très loin pour réussir à faire fonctionner ce projet. Bon, maintenant, il fonctionne pas aujourd'hui, mais il finira par fonctionner. Alors, soit ça s'appellera un sphère bot, parce que ça décorera des boules de Noël à Noël 2021, soit ça s'appellera toujours un egg bot pour Pack 2022, mais vu le temps que j'ai passé, je peux vous dire que ça va fonctionner. Euh, Qu'est-ce que tu proposes pour Pâques, du coup et bah... Je vais faire un œuf de pâques. T'es sérieux, t'as juste modélisé un œuf pour Pâques Bah c'est Pâques, j'ai fait un œuf. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'un œuf en plastique Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils il l'ouvrent, ils mettent un chocolat dedans et puis euh, le chocolat il est protégé. Enfin... Ouais, voilà, un œuf t'as fait comme à Noël, quoi, mais sauf que c'est une forme d'œuf. Ou bon, alors j'en fais une tortue. Une tortue Alors, juste, c'est quoi le rapport entre une tortue et Pâques ah, Tu m'as demandé quoi faire avec un œuf. Bah, c'est un œuf et puis ça ressemble à une tortue. Qu'est-ce que tu peux faire avec un œuf qui a un rapport avec Pâques Alors, un œuf, c'est Pâques, un lapin de Pâques. Là, au moins, c'est un rapport avec Pâques. Beaucoup d'entre vous doivent connaître la loi de Murphy. C'est cette loi qui dit que s'il y a plusieurs façons de faire quelque chose, dont une qui est mauvaise, dans un panel de plusieurs personnes, il y a forcément une personne qui choisira la mauvaise solution. Beaucoup de monde confondent la loi de Murphy avec la loi de l'emmerdement maximal. La loi de l'emmerdement maximal, son principe c'est s'il y a une possibilité que quelque chose se passe mal, ça se passera mal. Je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, mais il est mignon. Hein. Bon, bah vous le croyez que, premièrement, euh, la caméra pour le time lapse, euh, j'ai oublié de l'activer, donc il n'y a pas le time lapse euh, du lapin. Et deuxième phénomène, je le mets tout le temps, mais vous le croyez ça, que j'ai oublié de mettre le support. Loup, hum, tais-toi, Slime, juste tais-toi. Euh, en plus, c'est pas fini. Du coup, j'ai relancé l'impression sur une autre imprimante pour avoir le time-lapse. Vous le croyez que l'impression, s'est imprimée à l'envers et du coup, on voit le dos de l'impression du lapin Vas-y, slide, fais-toi plaisir. Bon, vous l'aurez compris. À l'origine, c'est une vidéo qui devait se retrouver dans la playlist les minutes bricolage. Au final, elle se retrouve dans les minutes... Euh, vous savez la playlist où je mets tout ce qui est parfaitement inclassable sachez que si euh, tous les sujets que j'aborde dans le cadre de cette chaîne youtube vous intéressent, donc l'impression 3d, le bricolage, les Lego, ou seulement un seul de ces sujets mais que vous aimeriez bien pouvoir interagir avec moi sachez que j'ai créé à la mi-mars 2021 donc au moment où j'enregistre cette vidéo c'était la semaine dernière j'ai créé ma chaîne Twitch donc vous pouvez m'y retrouver on y parle vraiment de tout Typiquement, sur le dernier live, on a parlé de euh, quelles sont nos recettes de cuisine favoris qui se font rapidement pour pouvoir manger le soir. Euh, on a parlé euh, des musiques des années 80-90, des dessins animés qui nous ont marqué dans notre enfance. Enfin bref, autant vous dire que euh, ça dérape plus que mes projets d'avance. Mais en tout cas, on s'amuse bien. Ah, et euh, sur Twitch, si vous en avez marre de ce pull-là, sachez qu'il m'arrive de changer de pull. Vous allez voir, c'est tip top. Non, c'est déjà pris par quelqu'un, ça. Donc, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Le lien est en description. Euh, juste un truc, il y a un phénomène sur ma chaîne. Le personnage s'appelle Fanfan Et euh, je n'ai pas pleine maîtrise sur ce qu'il peut faire. Mais c'est bien, ça met de l'ambiance. Allez, moi, je vous dis rendez-vous sur Twitch pour ceux qui le souhaitent. Sinon, à la prochaine vidéo sur YouTube. Et je vous dis ciao, ciao. Lose Lose Lose Lose Slide, c'est bon là